Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis là pour vous parler de la, de la puissance de mes génies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans le monde entier. Avant, avant, nos arrière-parents, ils ne connaissaient pas l'église. Non, c'est seulement les, les génies et les fétiches qui nous aident. Avant aussi, il n'y avait pas l'hôpital, il n'y avait rien. C'est nos, nos, nos feuilles, nos propres feuilles que le, les parents utilisent pour nous aider. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas faire le travail, qui ne connaissent rien, qui sont là à prendre des gens, à bouffer et à décourager des gens. Ça me fait mal. Aujourd'hui, j'ai décidé. Moi, t'as tout dit, j'ai décidé de vous montrer comment ça se passe. C'est pour vous parler de retour d'affection. Toi à qui ta femme te quitte. Ça, c'est Parfum Saint-Michel. Toi à qui ta femme te quitte. Je peux t'aider grâce à cette parfum. Il n'y a, a rien dedans. Si la personne me contacte, je sais comment le faire. Je peux t'aider grâce à cette parfum. Avec les feuilles, ton mari va revenir. Ta femme va revenir. Si c'est un chien qui est à côté de toi, qui ne il de tête il va revenir. Toi à qui, ton travail, c'est gâté. Grâce à ces produits, je peux t'aider. Ton travail va marcher. Toi à qui tu ne tombes pas enceinte. Grâce à cette génie, je peux t'aider. Tu vas tomber enceinte. Toi à qui tu n'as pas trouvé de mari. Tu as beaucoup de tra beaucoup de problèmes dans ta vie. Il y a des savons. Grâce à ça, je peux t'aider. Tout va marcher pour toi. Toi à qui, n'importe un endroit que tu rentres, on te déteste n'importe quel travail, on te renvoie, je peux t'aider, grâce à beaucoup de trucs. Toi, qui tu n'arrives pas à satisfaire bien ta femme. Ton, euh, ton, tu n'arrives pas bien à satisfaire ta femme. Ton euh, euh, euh, appareil à ça ne marche pas bien. Toi, qui tu as le faible sexuel, je peux t'aider. Même les avoutements, je suis prêt à vous aider. Vous voyez cette caravane ça fait beaucoup de choses. Donc, je suis venu pour vous parler de ça. Si vous avez beaucoup de problèmes au niveau de votre famille, de votre travail, de votre entourage, je suis là à vous aider. Contactez-moi sur mon numéro de téléphone. Contactez-moi sur le numéro de téléphone. C'est le plus 229. Plus 229 60 73 04 48. Plus 229 60 73 04 48. C'est pour ça aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour vous parler de mes travaux. Mes amis aussi sont là pour vous aider. Donc c'est tout.